Donc voilà, pour vous montrer plus simplement le masque fonctionnel avec toute la panoplie, tous le, les réglages, tout ça. C'est franchement plutôt simple. Hein. Donc, on a les deux filtres qui sont installés sur les côtés. Comme vous avez vu euh, dans toute la présentation de la vidéo, de la manière dont c'était fait, je vous ai passé le, le montage hein, simplement. Donc, comme vous le voyez, on peut quand même parler. J'espère que c'est euh, compréhensif à hein, un minima vous avez deux filtres donc euh, qui sont dans les pochettes que vous ouvrez euh, comme le bouffe normal vous les placez donc vous les mettez à la verticale un cran en arrière ça se bloque sur le dessus vous avez les filtres blancs avec toute la panoplie de tout ce qui est noté à savoir un petit peu les minimums d'informations qu'il y a et sur le dessus pour regrouper encore vous avez un cache plastique qui se rajoute après à l'arrière vous avez un système qui vous fait une sangle sur le côté qui monte en deux parties à l'arrière, et une troisième qui se plug à l'arrière avec un petit bloc comme ça, donc très simple, là vous avez juste à mettre l'anneau à l'arrière, vous verrouillez, et voilà. Donc en tout cas sur ça, j'espère que cette vidéo vous aura plu, on va clôturer comme ça, c'est plutôt cool. On est sur quelque chose de fonctionnel, pas compliqué de respirer. Euh donc autant avec la bouche qu'avec le nez, les deux, sur ça, il n'y a pas de problème. Ça fait bonne pression ici pour savoir si justement le masque est bien installé. Vous mettez la paume de la main sur la partie où il y a l'air qui ressort. Et si vous avez des fuites d'air qui remontent, c'est que ce n'est pas assez serré. Moi, dans mon cas, ou pas assez bien positionné. Ou dans mon cas, ici, là, à gauche, ça monte un peu parce que là, c'est pas assez serré. Voilà. Et là, on est bon. Voilà. Ciao, ciao